Salut à tous et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Planet Coaster, avec beaucoup de choses que j'ai fait en off, vous l'avez compris, vous l'avez vu d'ailleurs dans le trailer, ce début de vidéo, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, je compte sur vous pour le montage, pour l'encouragement, maximum de pouces bleus, et on est parti pour un petit moment ensemble pour... Euh, Probablement construire un coaster mais d'abord je vais vous montrer tout ce que j'ai effectué en off Vous avez vu que ça se passe surtout à l'entrée du parc Mais avant toute chose il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas rater C'est au niveau du Green L puisque j'ai terminé ici l'attraction, l'armada Qui fonctionne très très bien hein, depuis toujours euh, Vraiment euh, vous regardez j'ai même augmenté les prix On se retrouve avec quand même un chiffre d'affaires plutôt pas mal Un hein. bon bénéfice, les gens adorent Donc j'ai terminé eh bien euh, cette attraction euh, Donc il n'y a pas énormément de détails euh, ici. J'ai juste rajouté des lianes. On avait fait ça en live. Euh, à l'intérieur ici, j'ai changé quelques petites automations. Et puis, c'est surtout ici où en fait j'ai euh, fait des effets lumineux avec de la fumée, etc. Je vous proposerai un on-ride tout à l'heure, les amis. Ça va être assez intéressant. Donc, vraiment, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. On fera un on-ride encore de ce Green L. Euh, j'ai ajouté des nouveaux toilettes ici. Mais, mais madame, pourquoi tu... Euh... Alors, niveau bénéfice, on est vraiment très très bien. Hein. Par contre, madame, euh, ta, ta faim va manger. Mais si tu envie de faire pipi, il euh, y a les toilettes juste derrière. Hein, vraiment. Hein. Donc, j'ai rajouté les toilettes ici, avec une petite place assez sympa, des petits arbres et tout. C'est toujours cool. Voilà. Euh, là-bas, il n'y a rien qui a bougé. Hein. Vraiment, J'ai absolument plus rien retouché là-bas. Et pour cause, d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne Si, il y a encore des gens qui vont... Euh... Oh, si, il y a des bons bénéfices. Moi, je pense que c'est ce coaster-là qui fonctionne pas trop bien. Si, il fonctionne encore toujours aussi bien. Eh, hey, tout fonctionne à merveille. C'est formidable. Alors, on a fait ça en live. Euh, on a placé ici le Green L 360. On l'a appelé. Donc c'est le 360 Power euh, qui ne fonctionne pas malheureusement. Mais le problème, c'est que c'est emblématique parce que dans chaque parc Planet Coaster, je l'ai mis celui-là. Donc j'avais vraiment envie de le mettre. Vous m'avez suggéré de le mettre. Donc malheureusement, ça fonctionne pas vraiment comme je n'en ai envie. Donc c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de la file d'attente. Paf, on est euh, voilà, dans l'ambiance, euh, dans l'ambiance Green L. Hop, ils vont pouvoir euh, monter euh, à l'intérieur. Parfait. Et euh, faire le maximum de sensations Après quand tu as ça en face de ce coaster là Qui est un coaster vous l'avez compris à succès total Forcément euh, c'est quand même assez vite choisi euh, Mais ce qui est un petit peu Alors un peu mal fait Dans la vraie vie les gens devraient aller là et en profiter Bon les gens ont peut-être un petit peu peur Et ils ont bien raison parce que très honnêtement Ça pour moi hein, C'est moins sécurisé que ça <rire> Donc bon voilà C'est magnifique je suis trop content J'adore le Grinnell. Vous voyez, ça se voit sur le parking, c'est vraiment chouette. T'as le coaster derrière, t'as le. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment vraiment, chouette. Euh, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, c'était de faire un karting. Euh... Donc j'ai créé un karting juste ici, le ra racing. Euh, vous l'aurez compris, euh, ça fonctionne d'ailleurs même également très très bien. Hop, si je regarde le chiffre d'affaires, c'est plutôt pas mal. Bon, on est sur quelque chose à 8 dollars. Euh, et on est sur du 12 cartes pour 2 tours. Voilà. Une petite place ici, euh, des distributeurs pour euh, se restaurer, mais visiblement tout le monde s'en branle. Euh. Bon, écoutez, je me suis dit, on sait jamais, les gens aiment bien. Vous savez, tu, tu, tu vois les gens passer en attendant pendant bon, la vraie vie. Mais voilà, Planet Coaster n'est pas la vraie vie, donc et voilà. Donc voilà un petit peu la file d'attente. Tac, tac, tac. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Donc l'ambiance, c'est un petit peu euh, dynastie. Hein. Mais euh, pour rester vraiment dans, dans, dans, dans, dans la même idée, pourquoi ah voilà je me disais pourquoi les gens ne vont pas euh, s'installer Voilà donc euh, le circuit j'en suis assez content D'ailleurs ça passe donc juste à côté du coaster Donc c'est ça ce qui est vraiment chouette Et donc à partir de, de tous les coasters Et eh ben on peut voir Moi ce qui me fascine ici c'est Souvenez-vous à l'époque Ça quand c'était le deuxième coaster et qu'il n'y avait encore rien d'autre On avait juste le looping ici Et là maintenant on a toute la végétation Le looping il est un peu caché là-bas Et puis on a le karting ici Enfin bref je suis trop content Donc voilà le karting pour le moment C'est pas fini euh, au niveau de la décoration Il hein. faut vraiment euh, tout immerger euh, dans la... Euh, dans La jungle, mais par contre, au niveau du circuit, je suis assez content. Alors, j'ai pas voulu faire de changement de hauteur, j'ai trouvé ça pas ouf de faire des changements de hauteur. Je me suis dit, même de manière euh, business plan, au moins ça coûte moins cher et c'est un peu plus, Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est un petit peu arcade ici. Par contre, le circuit, franchement, j'en suis assez content. Hein. J'en suis assez content. Il y a des zones de bon, il y en a toujours un qui part toujours euh, premier, hein. mais voilà. Il y a des zones euh, où il y a que des virages, des zones où il y a que de l'accélération des lignes droites. Là, c'est vrai que c'est un petit peu grand cette ligne droite, mais faut s'imaginer qu'on peut aller euh... oh, si, C'est la bonne vitesse, hein, c'est pas, pas mal. Mais bon là il y aura plus de décoration, vous inquiétez pas Là tu passes ici en dessous des, des deux arbres et tout Les lianes et tout, enfin voilà T'as compris un petit peu le, le layout, j'aime plutôt pas mal Et puis après tu as, tu as Enfin là j'appelle ça le layout, oui ça se dit aussi Puis voilà tu finis ici, la sortie, boum, tac tac tac voilà, toi tu sais. Bref, le karting fonctionne très très bien et bien mieux que le green L. Euh, voilà un petit peu pour, euh, pour ce que j'ai fait. Je pensais pas que ce serait aussi rapide de vous montrer tout ça. Euh, ce que je vous propose, c'est un on-ride de l'armada. Comme ça, vous pouvez passer la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Mais je vous recommande quand même de regarder le on-ride. Je vais me taire, je vais vous laisser dans l'ambiance. Et puis après, on va essayer de réfléchir pour voir ce qu'on pourrait faire ici, tout simplement. Voilà. Allez c'est. Oui parce que du coup qu'on soit bien d'accord, j'ai pas voulu encore faire trop parce que je ne sais pas s'il y aura un flat ride, je ne sais pas s'il y aura un coaster, on sait pas ce qu'il va y avoir là. Donc on va pas se fermer le champ des possibilités. Si ça se trouve, je vais faire un. Eh si ça se trouve, je vais faire un chemin qui relie tout autour. Hein. Eh, je suis en train d'y réfléchir, hein. Ce serait le truc le plus intelligent à faire. Hein. Parce qu'il y a qu'une allée centrale ici. Hein. Je pense que ce serait intelligent de relier ici. Bon bah voilà, comme ça on est fixé. Ouais. Ouais ouais ouais clairement, ouais, ouais, clairement. Ok c'est bon bah c'est tout bon Allez on va faire le on-ride de l'armada donc euh, qui a un petit peu changé Le début rien n'a changé mais euh, c'est surtout au niveau de la fin Donc je vous laisse voir ça N'hésitez pas à passer la vidéo si vraiment ça ne vous intéresse pas peu pour ce qui a été fait, on avait fait ça en live les amis, du coup n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez euh, en commentaire, alors je voulais pas j'avais vu un commentaire qui suggérait, on avait essayé hein, d'enfermer en fait le lift mais je trouvais ça dommage parce que là, c ce serait vraiment un dark ride plus plus et j'avais vraiment pas envie moi je trouve ça cool de voir euh, les radeaux monter je trouve ça cool d'être en extérieur avant de rentrer justement dans l'effet ayahuasca, voilà je trouvais ça un petit peu plus sympa et sinon ça aurait fait vraiment trop donc euh, j'aime vraiment bien euh, comme c'est actuellement je voulais pas non plus que ce soit un train fantôme euh, même si c'est bien sombre à la fin, mais j'ai pas envie que ce soit un train fantôme. D'ailleurs, est-ce qu'on fera un train fantôme Un vrai Dark Ride C'est une bonne question, je sais pas. Je veux vraiment qu'on garde cet aspect jungle. Je veux pas non plus qu'on parte dans, dans de la fantaisie, je sais pas quoi. Euh, la fantaisie, déjà, on l'a là avec euh, l'ayahuasca. Donc euh, donc voilà, je ne sais pas trop en tout cas. Euh, est-ce qu'on se ferait pas un petit tour de karting Non, je sais même plus c'est quoi la commande qu'il faut faire. Eux, il oui, y a deux cartes qui sont pas parties. Bon, alors, bah, d'accord, ça. Super. Euh, du coup du coup du coup On va pouvoir déjà ça c'est cool Faire notre chemin Donc ce qui va se passer euh, On pourrait On pourrait prendre alors avant de vouloir faire le chemin Ou euh, faire du terraforming Il me faut mon témoin Juste ici Il me faut me, on, le témoin parce que là pour moi c'est pas haut Alors qu'en vrai si on regarde dans la vraie vie Là tu vois tout de suite ça grimpe hein Là tout de suite on se rend compte que c'est un petit peu haut euh, Parce que je me dis Autant en profiter pour faire du relief euh, plutôt que tout soit plat tout le temps, c'est chiant. Donc, euh, moi, ce que je propose, c'est un petit peu de creuser, mais pas trop non plus. Ensuite, on va aplanir. Non, ça c'est crevassé. On va aplanir ici. On va regarder si pour lui c'est usant ou pas. Là, c'est déjà un peu moins usant. Maintenant, ce qu'il faudrait directement, c'est lisser. Hop là, je vais aussi euh, directement aplanir comme ceci. On essaie d'aplanir comme ça. Euh, d'aplanir, de lisser, pardon. J'ai du mal avec, euh, avec mon vocabulaire. Voilà, comme ça, c'est pas trop usant à monter. Ça fait une petite. Euh... Oh, ça reste quand même à monter, mais ça va. On va essayer un truc. Euh, si je fais mon aller. Euh, si je fais mon aller, donc largeur, tac, on n'aligne pas sur l'angle. Euh, je veux mes bordures, bien sûr. Hop, hop, hop, hop, mes bordures. Allez avec bordure. Est-ce que, vraie question, si je mets ça ici, là. Ah ouais, d'accord, on est bien d'accord que c'est pourri. Mais j'avais vu une astuce à l'époque, quand je commençais Planet Coaster, qui disait que si on faisait ça. Ah ouais, ça marche vachement bien. Ouais. <rire> C'est vraiment de la merde. Il y avait un truc qui oui, n'importe quoi. Il y avait un truc qui permettait de relier, je m'en souviens, attendez. Euh Ah. C'est fort ennuyeux. Pente courbée. Oh. Waouh Ça change vraiment la donne. Euh, J'avoue là j'ai l'impression de redécouvrir le jeu Pente courbe support d'aller oui, euh, Je redécouvre le jeu Bon écoutez Alors on va plutôt vous savez quoi Ah bah ben, voilà Et ben voilà Alors moi ce qui m'embête avec ça C'est que j'ai vraiment l'impression que du coup ça fait ultra serré Pour les gens et tout genre J'aime pas du tout comment ça fait haut C'est là qu'on se rend compte que c'est haut Je veux pas aller plus, plus loin que là tu vois Sauf que là on va se casser la, la binette C'est pas, pas très stable Moi j'ai besoin que mes visiteurs Soient en sécurité J'ai besoin qu'ils se sentent vraiment à l'abri Et je parle pas du fromage D'accord Donc euh, attendez bougez pas Là voilà moi je veux que ce soit safe Pour eux Voilà et là je pense Non, Regardez il y a un pli là Pourquoi il y a un pli ici là bon, Au pire on s'en fout là de cette, de cette bordure là non En vrai il y a un truc qui me stresse mais c'est pas bien grave en vrai C'est pas si gênant que ça Voilà, bon, si tu tribuches euh euh, hmm, J'ai une idée Je vais enlever l'allée euh, Je vais Réaplanir là Je vais reprendre mon allée, je vais la remonter Ah bah du coup ça ne marche plus Il faut que ce soit des escaliers Bon alors les escaliers ça va pas être possible Pour des raisons évidentes de euh PMR Et si là, je fais... Attendez, ça va être moche, mais si je fais tunnel... Hop Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec toi. <rire> c'est chiant, ça. Hein Et après, tu peux plus rien faire. Quand tu fais ça, après, t'es emmerdé, quoi. Bon, là, au moins, c'est propre. Euh, après, quand t'es tu, t'es pas censé voir ce qu'il y a autour. Hum... Alors, ce qui pourrait être sympa, à la limite, sinon, c'est de mettre de l'eau en dessous. On pourrait essayer de voir pour mettre de l'eau en dessous. Donc si j'aplanis jusqu'aux fondations à cette hauteur-là. Ouais, mais tu vois, même ça, regardez. Le fait qu'il y a l'allée, et eh ben je peux même pas creuser là. Ah si, pardon, j'ai rien dit. J'ai mauvaise d'angle. Voilà, on va creuser. Comme ça, on est tranquille. Voilà, et là on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau, mais l'eau, elle va venir d'où Parce que ce plan d'eau-là, je suis pas sûr qu'on va le garder. Hein. Euh, enfin. Ouais, je sais pas en fait si ce plan d'eau, on va le garder. Je trouve ça absolument nul. Du coup, j'ai tout cassé, j'ai tout enlevé, j'ai tout remis au même niveau. Mais par contre, j'ai une idée ici. Parce qu'il y a moyen de faire une symétrie assez sympa. Euh, alors déjà, on va décocher le tunnel pour éviter les problèmes. Et il y a moyen de faire un truc. Je sais pas si c'est réaliste, si c'est dangereux. J'en ai pas la moindre idée. On va juste essayer. Si par exemple je me mets là. Là, il n'y a pas de risque. Si là le truc déraille, allez, on va imaginer que le truc déraille, mais c'est pas possible, mais l'idée c'est de s'imaginer le pire Si là ça déraille, bah de toute façon là dans le chemin c'est mort, donc en fait c'est bon, ça ne peut pas arriver Là ici quand ça va tourner et que ça va arriver là, c'est impossible, physiquement, eh physiquement c'est impossible d'être en danger ici, on est bien d'accord Donc moi je pense qu'ici ça peut être un petit point d'intérêt, euh, ça peut être un petit point d'intérêt, comme ça, regardez, tac je peux pas le refermer sur lui-même, d'accord Ça fait plaisir, ça, quand ça marche bien. D'accord, c'est vraiment chouette. Pourquoi je peux pas relier le, le bordel Ah, j'avais une superbe idée, là. Ok, c'est bon. Ça m'a rien cassé. Donc, ici. Voilà. J'aligne sur l'angle et je me fais une petite place, là, comme ça, tu vois. Enfin, une petite place. Tu m'as compris, hein. Voilà, comme ça t'es au middle Tu peux observer là, il y aura des points d'intérêt, c'est sympa Et du coup, hop, on va remettre la largeur à fond On va se mettre là au milieu Et on va faire une descente ici euh... ah Et ben du coup dans ce cas là Ouais, parfait, bougez pas Hop Hop ce qui va rendre légitime un peu de um, un peu de relief quoi. Et là du coup à partir d'ici on va pouvoir eh bien, directement relier l'allée. Ah du coup on va essayer de l'élargir la, de, la, de, de, de, de, de nouveau. Parce que j'ai pas envie que ça fasse juste une petite allée de rien du tout. Autant en profiter. Voilà bon j'en ai un petit peu chier mais au moins c'est fait. Donc maintenant c'est relié donc ça je suis assez content. Avec des petits espaces ici improvisés où on va pouvoir soit mettre euh, des structures... Euh, soit mettre euh, des décorations végétales ou de l'eau, pourquoi pas ça peut être sympa Ou peut-être des petites aires avec des bancs Voilà en fait il y a beaucoup de choix Avec ici donc la petite passerelle qui va permettre donc d'admirer ici le coaster, et donc là au moins, on, a enfin, on va enfin pouvoir habiller tout ça, hein, parce que pareil, une fois qu'il y aura plein d'arbres, plein de jungles, ça va être juste magnifique, euh, on sait très bien comment ça rend là-bas, donc vous avez un petit peu une idée, et puis là pareil, des petits espaces, avec euh, les chemins qui euh, se dispatchent et qui reviennent, donc ça va être vraiment super intéressant, et donc au moins maintenant, on a deux accès pour entrer ou sortir dans le parc, parce que c'est vrai que maintenant si tu étais là, et eh ben tu venais de là, et tu repartais ici, et peu importe où tu voulais aller, il fallait passer par ici. Maintenant, on peut enfin faire le tour ici. Ça nous laisse également la possibilité, eh bien pourquoi pas justement, d'ajouter un coaster ici ou un flat ride qui pourrait être assez intéressant. Donc ça allonge le champ des possibilités, ça agrandit euh, la taille du parc considérablement. Et du coup, ça euh, illimite un petit peu euh, la conception artistique. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok, j'aime plutôt pas mal. Bon, j'ai fait une petite, euh, un petit endroit euh, tranquillou avec des petits jets intermittents, des petits poissons. Enfin voilà, une petit, euh, petit, euh, comment on appelle ça Un petit bassin. Voilà, un petit bassin donc euh, à l'opposé du parc. Mais pour autant, vous inquiétez pas pour le moment. C'est un endroit qui est visiblement pauvre, mais je crois vraiment que bah, c'est là qu'il y aura euh, beaucoup, beaucoup de choses encore. Euh, vraiment en termes de coaster. Euh, voilà, il y aura l'occasion de, de faire pas mal de petites choses. La question que je me demande, c'est de là peut-être mettre un petit flat ride. Je sais pas si c'est peut-être de trop étant donné qu'il y a le coaster juste à côté. Je sais pas. Je sais pas. Je sais toujours pas non plus ici ce que je veux faire. Si je veux faire un flat ride ou pas. Comme dit, je sais pas si je vous l'avais dit en vidéo, euh, mais je vais préférer vous le dire. J'ai essayé euh, de faire les tacos ou les voitures. Enfin, vous, vous m'avez compris. Donc ce truc là, ça n'a pas son sens ici. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Il y a, voilà, ça n'a vraiment pas. Ça n'a vraiment pas d'intérêt, niveau enthousiasme et tout, c'est vraiment à zéro. Il euh, y aurait moyen. Il y aurait moyen, ce serait un petit coin de paradis, une petite jungle, tu vois, ici, ce serait assez sympa, tu vois. Euh, ou peut-être agrandir le parking. Euh, pour, euh, pour le réalisme. J'en ai aucune idée si on agrandit ou pas. Après, il hey, y a encore de la place hein, jusqu'aux limites de la map. Hein. Attends, elle est où la limite de la map Elle est là. Euh, donc c'est même pas le problème. Euh, si ça on veut faire ici, euh, on peut très bien faire. On a vraiment de la place donc, euh, donc je sais pas Je sais pas du tout mais je trouve que ça, ça J'arrive pas à J'arrive pas J'arrive pas à faire ça bien ça fait je sais pas Je me dis autant faire un coaster ou un dark ride Mais je partirais plus Sur un dark ride J'aimerais aussi vous montrer un truc que j'avais trouvé assez sympa Mais du coup on en fera rien Mais c'est ce passage ici euh, Juste là Voilà, je trouvais ce, ce petit passage Chouette et je trouvais ça cool Si on pouvait faire passer un, un wagon donc, soit un bateau ou soit euh, un coaster. Bon, coaster, je pense pas, mais un wagon, euh, un bateau, ça aurait été sympa. Mais pas trop, parce que là, on peut pas faire passer de bateau ici. Là, on peut vraiment pas faire passer de bateau. Euh, J'ai pas envie de. Bah là, pareil, je veux pas faire passer un bateau en dessous. Euh, je trouve que ça n'a pas son sens. Ah <rire> Maintenant que je dis ça, ça n'a pas de sens. Ouais, peut-être, mais peut-être que si aussi, quoi. Hum, ouais un peu compliqué un peu compliqué mais bon dans l'idée ça aurait été sympa mais un peu compliqué euh, restons le un minimum crédible je pense mais euh, mais ouais grave bon en tout cas on va voir par la suite euh, ce, que je vais faire comme, euh, ce que je vais faire comme coaster mais voilà je vais faire une petite vidéo mise au point transition pour vous montrer un petit peu les avancées pour pas euh, pour pas faire tout d'un coup trop quoi mais euh, mais donc voilà par la suite je pense qu'on va faire des, des montagnes russes eh, suivez-moi sur Twitch même si je suis pas trop actif en ce moment mais sait-on jamais suivez-moi sur Twitch Peut-être, sait-on jamais, que je ferai un live Planet Coaster dans les prochains temps. Donc, euh, restez toujours à l'affût. On ne sait jamais. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous aimez l'avancée du parc. C'est vrai qu'au départ, bah, ça commençait ici. Ensuite, ça s'est étendu là. Mais bon, voilà. Au final, on s'est étendu ici. Et donc, ça nous faisait cette zone-là. En fin de compte, on arrive ici. Et puis on va ici. Et puis maintenant, on va là. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Voilà, c'est le principe. J'adore. Allez, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.